Je vais vous parler du rôle de l'océan dans notre système climatique. Quand vous pensez au climat, vous pensez autant qu'il fait, à l'atmosphère. Mais notre système climatique est bien plus complexe que cela. Il est fait des sous-systèmes, qu'on voit ici dans cette photo, prise depuis l'espace de notre planète. L'atmosphère, elle est transparente, on voit juste les nuages. On voit la cryosphère, c'est-à-dire la glace. On voit les continents. Nous voyons aussi la biosphère, donc la vie sur la Terre et dans la mer. Et on voit l'océan qui prend la plus grande surface. L'océan couvre deux tiers de notre planète. C'est une fine euh, part, euh, pellicule d'eau. Et le fait qu'il soit fait d'eau est très important parce qu'il a, a une propriété physique euh, particulière. Il a une capacité thermique énorme, mille fois plus importante que celle de l'atmosphère. Donc il est capable d'absorber des grosses quantités de chaleur. La présence d'eau dans l'atmosphère est aussi due essentiellement à l'océan. L'eau évapore depuis l'océan et avec cet échange d'eau, il y a aussi un échange de chaleur qui s'opère par échange de chaleur latente d'évaporation. L'eau a aussi un pouvoir dissolvant énorme, donc il dissout les sels dans l'océan, mais aussi des gaz comme le CO2 et l'oxygène, ce qui a une conséquence importante dans la vie marine. Donc, les caractéristiques de notre système climatique dépendent de, de, à bien des égards de la présence de l'océan sur notre planète. Alors, quand on parle des systèmes climatiques et de son changement, on pense à l'augmentation des gaz à effet de serre et à la température qui augmente de l'atmosphère. En fait, les changements climatiques est euh, est dû à, la, à une augmentation des gaz à effet de serre l'atmosphère induite par les activités humaines et l'augmentation de ces gaz fait aussi que notre système climatique retient plus d'énergie à l'intérieur de notre système ce qui fait augmenter la température de l'atmosphère et induire donc le réchauffement global mais est-ce que la température de l'atmosphère est euh, toute l'histoire de ce réchauffement global en fait, si on parle des changements climatiques, on doit vraiment prendre la quantité d'énergie et les changements à l'intérieur de notre système climatique. Et si on la mesure et on peut le faire donc, à partir d'observations dans les différents sous-systèmes climatiques depuis quelques décennies, on peut voir où est partie cette énergie. Donc, si on regarde euh, les graphiques qui montrent les résultats de ces observations, on voit euh, que euh, l'atmosphère a absorbé une toute petite partie de cette énergie, donc 1%. Dans la glace, pour fondre la, la, la glace, uniquement 4% de cette énergie a été absorbée, sur les continents est partie 6% de cette énergie et pratiquement la globalité de l'énergie, 90%, est partie dans l'océan. Donc quand on pense en changement d'énergie, en réchauffement, c'est l'océan qui se réchauffe. Donc quelles sont les conséquences de cette augmentation des chaleurs dans l'océan donc tout d'abord, si on prend l'augmentation du niveau de la mer, on se rend compte qu'à partir des mesures spatiales que nous avons depuis 25 ans, et la, ces changements de niveau de la mer ne s'opèrent pas de manière uniforme. Donc on a sur cette figure L'accélération la, de ce euh, changement. On voit des régions en rouge qui, euh, où les niveaux de la mer augmentent plus vite que okay, dans des régions plutôt en gris ou en jaune. Et cela est une conséquence de la circulation euh, océanique qui concentre cette augmentation dans des régions euh, particulières. Mais après, quand vous pensez on a, à l'augmentation des niveaux de, de la mer, vous pensez à la fonte de la glace continentale. Donc, les volumes d'eau qui étaient stockés dans la glace est partis dans la mer. La mer augmente des volumes et donc les niveaux de la mer augmentent. Cependant, et ça, ça explique 50 de cette augmentation observée, cependant, l'océan se réchauffe et l'eau, quand elle se réchauffe, elle se dilate. Et donc, 30 de, la, du changement des niveaux de la mer est dû à cette dilatation thermique de l'océan. L'océan qui se réchauffe a une conséquence aussi sur ce qu'on appelle les cycles hydrologiques, c'est-à-dire les cycles qui suivent la particule d'eau qui évapore de l'océan, il part de l'atmosphère, ensuite précipite sur les continents et, et enfin reçu, et part dans les rivières et revient à la mer. Donc, euh, cette cycle hydrologique avec une océan plus chaud réchauffe l'océan, réchauffe l'atmosphère et donc une atmosphère plus chaude peut contenir plus de particules, des, des vapeurs d'eau. L'évaporation augmente et les cycles hydrologiques augmentent et ainsi augmentent aussi les échanges des chaleurs entre l'océan et l'atmosphère. Cette augmentation d'eau précipitante et d'énergie dans l'atmosphère a des conséquences parce qu'elle augmente ce qu'on appelle les événements extrêmes. Donc quand on pense à des événements extrêmes, donc les changements climatiques, c'est un changement des chaleurs, mais aussi un changement d'événements extrêmes et ceux ce dont vous êtes témoin euh, dans votre vie, sont sûrement des vagues de chaleur, des inondations, des coups de vent très forts, mais dans l'océan nous avons aussi euh, des euh, événements extrêmes, donc des vagues de chaleur. Et ce sont des, euh, euh, des zones de l'océan qui se réchauffent de manière anormale pendant quelques semaines, voire quelques mois. Et cela euh, autour de 2, 3, 4 degrés en plus. Et c'est ce que nous avons observé devenir de plus en plus euh, fréquent depuis environ une dizaine d'années. Et ces réchauffement anormal de l'océan a des conséquences sur la vie marine parce que, par exemple, les coraux ne supportent pas des changements de température importants et donc ils, ils meurent. Et donc on a les phénomènes du blanchissement des coraux tropicaux. Mais euh, donc, dans les futurs, à cause des, du réchauffement climatique, donc, la, la température de l'océan va augmenter, en particulier aussi, fait, euh, vont augmenter ces événements extrêmes, à la fois en intensité euh, à droite et à la fois en, euh, en durée. Donc, et cela, peu importe les, euh, les, la projection qu'on euh, prend euh, pour les futurs. Donc, les, les, les événements extrêmes en termes des vagues, des chaleurs deviennent de plus en, fr en plus fréquentes et de plus en plus intenses. Et un autre exemple d'événements extrêmes sont les occurrences d'inondations côtières, et cela est en conséquence de deux facteurs. Le premier, c'est l'augmentation du niveau de la mer, et le deuxième, c'est l'intensification des événements météorologiques des événements météorologiques plus intenses, plus fréquents, ou un niveau de la mer plus important, fait si que euh, cette euh, inondation augmentera en intensité et surtout en fréquence. Dans cette figure, je vous montre les projections futures à la moitié de notre siècle, donc vers 2050 et à la fin de ces siècles, de ces inondations, Donc, on voit que leur fréquence augmente déjà à la moitié de ces siècles de manière très importante. Donc des régions par rapport à aujourd'hui verront en couleur, donc rouge c'est 100 fois plus fréquent et rouge très foncé c'est 1000 fois plus important. Ces résultats ont des fortes conséquences par rapport à la gestion des régions côtières, des infrastructures et de la présence humaine le long des côtes, parce que nous rendons compte que déjà aujourd'hui, nous observons des érosions très fortes, des inondations, et celles-là ne vont que s'empirer avec les temps. Et donc il faudra vraiment prendre des décisions par rapport à la datation à ces changements.